Alors, Alessandro est un personnage parfaitement fictif et c'est un des soldes de, cette, de, ce, de ce roman parce que tous les presque tous les autres sont des personnages historiques, pas tous. J'ai beaucoup joué, triché, mélangé. Euh, Alessandro, c'est une espèce de on va pas dire un playboy, mais pas très loin euh, dans le contexte. On est au 18e siècle, donc son, son père est imprimeur à Neuchâtel. Euh, alors, bon, il faut dire que Neuchâtel, l'histoire commence en 1787. En 1787, Neuchâtel est une principauté qui appartient, ça ne fait pas partie de la Suisse du tout, ça appartient au roi de Prusse. Par un, un jeu d'héritage très compliqué le roi de prusse c'est frédéric Ier, je crois à l'époque a hérité de la principauté de neuchâtel il est plutôt content ça rapporte du fric euh, et les gens de neuchâtel sont très contents parce que frédéric Ier n'y a jamais mis les pieds donc il les, il les embête pas euh, ils font à peu près ce qu'ils veulent donc c'est les bourgeois qui, qui gèrent la ville à leur idée et détail assez amusant comme c'est une comme c'est un endroit qui est à côté de la france ce qui est toujours le cas aujourd'hui, est parfaitement indépendant, les imprimeurs se donnent à cœur joie, parce qu'ils n'ont pas de censure. Donc en fait, tous les pamphlets, tous les ouvrages révolutionnaires ont été imprimés à Neuchâtel. Et ensuite, ils passaient la frontière plus ou moins clandestinement, et ils étaient, ils étaient vendus à travers toute la France, et particulièrement à Paris. Bon, Jean-Jacques Rousseau était, euh, était du coin, euh, Marat, qui va faire la carrière qu'on connaît, était d'un tout petit village qui s'appelle Boudry, qui est juste à côté de Neuchâtel. Voilà, il y avait toute une, une quantité de gens qui, étaient, euh, qui se sont impliqués dans cette révolution, qui allait avoir lieu donc, deux ans après le, le début de mon histoire. Je suis parti pour écrire cette, ce roman. Je suis parti de, de, de, de ce qu'on appelle les panoramas. Le panorama, c'est quoi C'est une, une peinture circulaire, immense, euh, en gros 10 mètres de haut sur 112 mètres, je crois, de, si mes souvenirs sont bons, de développement. Donc, dans un bâtiment qui est construit spécialement pour ça, on entre là-dedans, on est au centre du bâtiment, donc comme si on était à l'intérieur d'un tambour, et tout autour de soi, il y a une peinture. Donc c'est une peinture à 300, c'est une vision à 360 degrés avec une lumière zénitale. Donc le, le, ça crée une ambiance très particulière. Aujourd'hui, on parlerait d'immersion. Ce que j'ai appelé le panthéon dans mon livre, c'est un, il y a un marquis qui est un personnage fictif aussi, qui est passablement cinglé, euh, très original, passionné d'optique, et il a, il, il a inventé, semble-t-il, le panorama. Et euh, il va essayer de le faire réaliser avec euh, toutes sortes de, de péripéties euh, que je ne vous raconte pas pour ne pas divulgacher, comme on dit. Euh, voilà, donc c'est la création du panorama. Vous avez à Paris un passage des panoramas euh, sur les grands boulevards qui s'appelle comme ça, parce qu'il y avait trois panoramas. À cet endroit là ça marchait très fort les gens payaient pour aller voir ces peintures et c'était euh, c'était des affaires qui, euh, qui étaient assez prospères en fait comme je suis parti du panorama avec le premier panorama c'est 1787 j'ai dit 1787 c'est deux ans avant 1789 on est en plein temps ça va être passionnant et plus j'avançais dans mes, dans mes recherches plus je trouvais des, des éléments qui me qui m'intéressaient et des et des, des gens qui ont fait des choses incroyables et moi c'était alors j'ai un mon héros alessandro et quelqu'un de très de très contemporain je, je n'ai pas cherché à imaginer ce qu'aurait aurait pensé exactement un personnage de... du 18e siècle j'en ai fait quelqu'un de en qui chacun de nous peut se reconnaître Il est parfaitement immoral euh... il est d'un cynisme effrayant en même temps je ne veux pas le dévoiler non plus mais il va être capable de tout à fait autre chose mais c'est bon, bon pour moi c'est un personnage moderne et l'époque est beaucoup plus entre Guillemets, c'est toujours un peu curieux de dire ça, mais les plus modernes que ce qu'on pourrait imaginer. Mon héros est, comme on dit élégamment, à voile et à vapeur, plus par opportunisme que par passion. Mais bon, du coup, ça m'a ça m'a amené à m'intéresser à ce qu'était la, la situation des, des homosexuels au 18e. Pas très gay, euh, ils sont quand même terriblement persécutés et ils doivent se cacher. Enfin, bon, c'est pas c'est assez redoutable en fait. Et voilà, j'ai découvert un. Euh, découvert ça en, en faisant quelques quelques recherches alessandro va être obligé de fuir le, la principauté de châtel à la, à la suite d'un crime qu'il a qu'il a commis de manière totalement involontaire donc il va se, il se réfugie enfin il s'enfuit à paris paris est un, un espèce de chaudron bouillonnant à deux ans de la révolution et Il se dit bon il va y avoir des, de quoi faire euh, et son idée quand même de faire fortune ou de devenir quelqu'un d'important il va y réussir à moitié euh, et son destin ne sera pas exactement ce qu'il avait prévu. Voilà, on peut le, on peut le résumer comme ça.